À vos côtés, Amaro Cazenave, bonjour. Bonjour Marie. Vous n'êtes pas encore prête, mais vous êtes auteur, réalisateur et fondateur de la Jesus Box. Et vous êtes surtout et avant toute chose un fervent priant. Mais oui, tout à fait. Hein, parce que vous connaissez cette citation de, de Saint-Augustin qui dit euh, chanter, c'est prier deux fois. Oui. Ben, c'est sans doute euh, cette citation qui m'a poussé un, un jour donc, à épouser une chanteuse. Et je me suis dit bah, elle chante, comme ça, ça prie deux fois, et moi, ça me dispense de le faire. Faut se préfier hein, des citations parce que euh, c'est pas toujours euh, la bonne réponse à tout. Hein. La prière, c'est un des trucs les plus bizarres du christianisme. Hein. Tout le monde en parle, mais tout le monde euh, ne la pratique pas activement. Ce euh, qui, en soirée, donne des scènes du genre euh, « Ah ouais, t'arrives à prier tous les jours, toi Moi, franchement, euh, trop pas. Euh, J'en suis vraiment incapable. Je fais oraison. »« Quoi, tu fais oraison Mais c'est ouf, moi, j'y arriverai jamais. » euh... Voilà, mais la prière, ça sert à quoi, Marou Ben, J'ai fait mes petites recherches et euh, j'ai trouvé aucune étude scientifique euh, qui montre que la prière a un réel impact. Scientifiquement, la, la prière, euh, ça serait moins efficace que l'homéopathie. Euh, j'ai essayé de convaincre un médecin que moi, j'avais expérimenté une prière active, une prière qui marche. Tu parles, c'était comme prier dans un violon. Euh, mais euh, ça ne m'a pas découragé. Hein. Je vais même vous dire qu'en tant que croyant, je suis convaincu que la prière, c'est un moyen concret de lutter contre le mal dans le monde. Après, y croire, c'est une chose, hein, mais euh, la mettre en pratique, c'en est une autre. Hein. Résultat, bah, on fait quoi bah oui. On compte encore une fois sur les religieux. Ah bah, bah, bah, oui. Après tout, ils sont, ils sont là pour sur ça. ça. Aussi, hein. bah, bien sûr, hein. ils n'ont même que ça à faire. Euh, <rire> moi, dès que je vois une, une vocation dans mon entourage, je me dis, ah, ça y est, ça c'est quelques minutes de prière en plus pour le salut du monde. Alors euh, que moi aussi, hein, concrètement, je pourrais très largement apporter ma prière à l'édifice. Hein. D'autant que récemment, j'ai eu une petite piqûre de rappel. Ouais. Euh, vous savez ce moment un peu gênant là où un prêtre te demande euh, comment tu te situes niveau euh, prière quotidienne. Oui, je vois bien. Bah, je lui ai fait la réponse classique. Hein. J'ai sorti la carte du euh, « Oh, vous savez, c'est pas simple, mais j'essaie ». Bizarrement, <rire> il ne voyait pas les choses comme ça euh, du tout lui. Hein. Il me dit euh, « Tu vois, Marou, il y a 96 quarts d'heure dans une journée, euh, peut-être que tu peux en consacrer un à Dieu ». Bon. Ouais, c'est sûr calme. Que, oui. ouais, vu comme ça, c'est facile. Hein. Euh, alors j'ai repensé à ma conversion et à ce moment où j'étais convaincu que je deviendrais genre ceinture noire, euh, troisième dame de chapelet, que je passerais <rire> des heures assis à contempler le Christ, euh, comme les moines Shaolin là, qui prient euh, dans la position du lotus. Mm -hmm. Ça fait rêver un peu. Ouais. Mais euh, bah, j'ai essayé hein, l'oraison assis tailleur, à genoux. Et euh, franchement, les fourmis quoi Hein, C'est horrible euh, mais, mais pas au bout de 30 minutes, hein, moi, à peine 3 minutes que je suis installé et j'ai <rire> fourmis dans les jambes. J'ai le dos qui me démange, alors j'essaie de gratter. Résultat, je me contorsionne, je me fais une crampe. Et au final, bah, voilà, je me rends compte que je suis comme tout le monde. Euh, voir même que je suis même un peu euh, comme avant ma conversion. Oh non. bah si Mais, euh, mais après, j'ai repensé à ce que ce prêtre m'avait dit hein, à propos du quart d'heure. Euh, si j'avais un quart d'heure rien qu'à moi, rien qu moi bah, ça serait quand même déjà euh, pas mal. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de voir la prière comme un quart d'heure que je prends pour Dieu, mmh. euh, bah, c'est plutôt un quart d'heure que Dieu prend pour moi, que Dieu prend avec moi. Mmh. Et puis, un quart d'heure euh, à l'échelle de l'éternité, pour lui, c'est franchement rien du tout. Quoi. Un bah, oui. Et un quart d'heure avec moi bah, oui. hein Il y a quand même de la chance, le hein <rire> bon Dieu. Bah, Résultat, ce quart d'heure de prière... Bah, c'est un moment que Dieu me consacre pour me parler, euh, pendant lequel je peux aussi lui parler l'interroger. Cette méthode, bah, elle m'a vraiment aidé à transformer ma prière quotidienne. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous la partager et euh, bah, vous me direz hein, si elle a transformé la vôtre. Quoi. Et bien sûr qu'on vous le dira en plus, là on démarre la neuvaine à Saint-Joseph cette semaine. L'occasion justement de se pencher et prendre du temps euh, concret pour la prière.